Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans l'ombre des salles obscures. L'émission où je vous parle de l'envers du décor des salles de cinéma, la partie que les spectateurs ont l'habitude d'ignorer, et parfois, tant mieux pour eux. Euh, L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui concerne un énorme blockbuster qui nous a donné du fil à retordre. Le blockbuster en question, c'est Star Wars Les Derniers Jedi, ou Star Wars VIII. Le mal-aimé de la saga est celui qui est le plus vivement critiqué par de nombreux cinéphiles, et fan de Star Wars. Euh, en tout cas, ce film avait une particularité lorsqu'il est arrivé chez nous. C'était que, honnêtement, et j'avais demandé à un de mes collègues à l'époque, euh, c'était le film le plus lourd qu'on ait eu à envoyer dans les serveurs. C'est un film qui fait quasiment 300 gigaoctets. Pour un film, c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup et c'est extrêmement lourd et ça met énormément de temps à se transférer dans une salle. Et généralement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit le film à peu près le lundi pour les séances le mercredi. Donc du coup, ça nous laisse le lundi soir et la nuit pour transférer les films dans quasiment toutes les salles et faire en sorte du coup que lorsqu'on arrive mardi, si on a la possibilité, on puisse commencer à tester les génériques, vérifier que les films tournent bien, qu'il n'y a pas de défauts sur les euh, DCP et que tout ira bien. Star Wars 8 nous a donné un sacré fil à retordre parce que du coup, avec ses 300 gigas, il était très compliqué à envoyer dans les serveurs des différentes salles et surtout à faire en sorte qu'ils soient envoyés et qu'ils puissent bien se s'uploader partout en une seule nuit. Parce que mine de rien, 300 gigas, pour un serveur à peu près normal d'une salle de cinéma, ça met quand même facilement euh, allez, 4 heures à se transférer. C'est beaucoup 4 heures. Hein. Surtout quand vous dites que le film... Vous devez l'avoir envoyé dans, à l'époque, c'était 4 salles, je crois, 4-5 salles différentes. Donc, C'est-à-dire quasiment la moitié des salles du cinéma dans lesquelles j'étais. Donc du coup, on s'est dit, bon, bah allez, ça se trouve, on aura encore des transferts à faire le mardi. Voilà, donc le lundi soir, on envoie les transferts et on arrive le mardi matin avec mon responsable pour s'occuper de tester les films, de faire nos petits nettoyages. Enfin, généralement, c'était ce qu'on faisait le mardi matin. Et là, on arrive et on se rend compte qu'il y a une salle où le film ne s'est pas transféré. Les autres, ça avait l'air d'être bon, quoique il y avait encore 2-3 salles qui étaient encore en cours de transfert, tellement le film était lourd. Mais il y en a une, le film s'était arrêté de se transférer. Et on n'a pas compris pourquoi. Donc du coup, on a vite compris qu'on ne pourrait pas le relancer dans la journée, donc mon collègue, il allait au fur et à mesure de la journée envoyer le film, mettre sur pause le temps des projections pour éviter que ça fasse ramer la séance, et remettre en route lorsqu'on était entre deux inters. On fait ça, et en fait, la séance du matin dans la salle 7, euh, le serveur bug et le film à peine commencé se retrouve à devoir s'arrêter. Et en fait, le film, Star Wars 8, avait fait cracher le serveur et l'un des disques avait brûlé. Voilà. Un fichier trop lourd, dans un serveur qui n'est pas prêt, ça fait des dégâts. On n'a jamais su si c'était réellement le film en lui-même et le... L'ingest, ce qu'on appelle l'ingest, en gros, c'est l'envoi du film dans le serveur. On ne sait pas si c'est l'envoi dans le serveur ou le fichier en lui-même qui a fait cramer un disque dur. Mais en tout cas, on s'est réellement retrouvé avec un disque dur. Quand on l'a sorti, on a vu qu'il n'était pas bien. On a vu qu'il y avait des trucs sur le, sur le disque qui n'étaient vraiment pas en bon état. Et on a compris ouais, que durant le transfert du film, il y a un truc qui s'est mal passé et le serveur a dû envoyer un mauvais signal au disque dur, et le disque dur bah, s'est mis en rade et a cramé. Donc du coup, euh, on s'est retrouvé bien dans la panade à devoir aller chercher chez nos collègues d'un cinéma d'à côté un disque dur qui était quasiment identique, pour le remettre, et croiser les doigts que ça nous refasse pas un plantage euh, en plein milieu de l'ingest, parce que sinon, bah, en gros, on pouvait enlever Star Wars de cette salle-là. Et c'était une des plus grosses salles du cinéma, donc du coup en plus on était un peu dans la panade parce que ça voulait dire qu'on aurait dû mettre le film dans une toute petite salle, ce qui aurait été un peu dommage le jour de la sortie. Mais donc ouais, un film lourd, euh, ça peut ça peut, ouais, faire beaucoup de dégâts sur un serveur de cinéma. C'est ce que j'ai retenu à ce moment-là et je me suis toujours dit du coup derrière que lorsqu'il y avait un film aussi lourd, je l'envoyais mais je faisais beaucoup de place avant pour que si jamais ça soit un souci de place ou un souci de trop plein de fichiers, et eh ben, au moins on se dise que c'est vraiment le fichier qui est corrompu et qui fout la merde dans le serveur. Comme quoi, on apprend toujours de ces erreurs. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu et comme d'habitude n'oubliez pas, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.